Bonsoir, je ne sais c'est Jameson Bernabe, matin débat. Si rendez-vous à Haïti 13, nous exactement avec Pipo, dans le cadre de conférence qui est au bas album l'album Pipo, dis-nous avec qui sentiment vous présentez à la presse l'album maintenant Bon, et d'ailleurs, on a remercié. Je reconnaissant et Troisième album et nous connaissons Pipo pour faire un peu l'expérience avec notre jazz Est-ce que Pipo sentit il mûri mûri au niveau scénique, au niveau vocal et comment on est capable d'expliquer nous ça Bon, c'est sûr, sûr, que nous méritons oui, parce que l'équipe est une belle équipe. Et puis, et nous, jouons de l'expérience et, et puis, je suis en étant une équipe, c'est que je suis en train de continuer à faire la décision. Puis, on fait un peu expérience avec nos jazz. Qui se qu crée qui fait ces classes qui véritablement vient d'une capacité de jazz, qui veut vraiment qu'un bébé ait, puis développer toute capacité qu'il y ait Bon, pense que c'est tout ce qu'on fait dans la l'arrivée, pour les disciplines. C'est pas seulement un slogan, c'est le principe la vie. Hein. Tout ce qu'on fait, et pour ne pas qu'il y ait on va nous en Nous sommes nous-mêmes, ça qui doit vous ces dernières questions. Je vais les que vous pouvez vous et pour jouer et Est-ce que vous capable de confirmer ça? Non, vous. travail. Et c'est ma frère, nous, tout ce que pour Un dernier mot pour tous, amis maté de ça, et tirer des voix, et un dernier mot pour tout fanatique classe. Un dernier mot, merci, merci. que ça. merci, merci, Merci beaucoup, pas plié, où exactement, il y a plusieurs raisons qui permettent de vivre dans ça. Nous avons des rendez-vous, nous avons des petites nous nous Matin des débat officiel et ça. Nous avons bien entendu dans la maison de la presse, dans le cadre de la conférence pour troisième sortie album.